Fa sol ré la do sol mila Rémi, la do sol mila Réfa, la do sol fa sol ré sol la do sol mila ré la la do sol mila Réci, si. la do sol fa sol ré la do sol mila Rémi, la do sol et fa, la, do, sol, fa, sol, ré, sol, la, do, sol, mi, la, ré, la, la, do, sol, mi, la, ré, si, la, do, sol,